J'aurais pu faire des bureaux classiques avec deux avocats d'un côté et deux machins de l'autre. Un espace comme ça, c'est très recherché, donc j'aurais pu juste le louer très cher la journée. Si j'étais restée dans le côté marchand, c'est ce que j'aurais fait en fait. J'ai décidé de mettre ce lieu à disposition gratuite, l'offrir en fait à des porteurs de projets innovants.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 Parce qu'ils vont avec des outils comme le code, tu sais pas ce que c'est que le code, les mecs ils écrivent des trucs que tu comprends pas du tout. Et du coup c'est comme la Bible, tu écris un truc et tu as un monde qui sort. Ici il y a une dizaine de personnes qui travaillent. On est, on est monté jusqu'à 20 côté coworking. Il y a eu des, des journalistes web, il y a eu des RP, il y a eu des développeurs. Euh, voilà.